C'est très grande. C'est bien ça. temps. C'est comment ma Ah Maman Choco, quelle est la financière de foyer? Tu conduis après 2000 francs. Tu peux y a même 3000, 2000. Tu peux me donner encore 1000 francs comme moi non Maman Choco? Je vais le faire ma chérie. Dépêche-toi ce moment, je vois comment ça donne. La prochaine vous saluer la maman d'une amie. Bonsoir maman. Bonsoir Laurent. Comment tu vas? Je vais bien maman. Ok merci. Euh, dis maman, Deborah n'a pas travaillé aujourd'hui? Non Deborah est allée à Bonaprise chez sa tante. Elle va revenir dans la nuit. Ah je vois je vois. Euh, J'essaie de la joindre depuis là mais je n'arrive pas. Ah mon fils, c'est vous qui connaissez les gros téléphone. moi je connais pas déjà <rire> Qui sait quand même, ok, maman? Je vais continuer à essayer. Peut-être je vais tomber finalement sur elle, Exactement. Mm -hmm. mais Laurent, qui est-ce? Maman Choco, la ah. maman d'une amie à moi, euh, Deborah. On a grandi ensemble. C'est une amie d'enfance. Ici, c'est le cafétéria assuré, cafétéria Maman Choco. Ouais. Le déjeuner copieux du matin, c'est ici qu'on le prend. Ça dit quand tu prends le déjeuner ici, ta journée est assurée. Ah bon? Non, euh, cafétéria Maman Choco. Merci beaucoup. Ah, C'est ce tu pas aussi mon déjeuner. Faites ah comme bon moi. Oui. Ok. Donc ça on va commencer à s'abonner ici. Non, abonnez-vous. Ne commencez pas seulement. Abonnez-vous. D'accord. Hein? Venez par curiosité et certainement par satisfaction, vous allez rester. Exactement. <rire> ok, maman. <rire> D'accord, maman. Très bonne journée. Merci maman. Hein. Merci. Chez Maman, je à Mmh. bon comme je te disais souvent chérie tu sais tout le temps je te parlais de ma petite soeur adorée ouais. la voici enfin devant toi Elsa Akamba mmh. <rire> et Akamba ça c'est mon mon Petit cœur, le sucre de mon tapioca. D'accord. Mmh. Très enchanté, Ankamba. En hein? Plaisir de te voir enfin. D'accord. Plaisir est partagé. Merci. Mmh. <rire> Alors, comment se passe ta journée mmh. Avec cet instant précis, la la journée elle est très très belle. Super. Et qu'est-ce que tu fais Tu vas à l'école tu travailles. Pour le moment, là, j'ai fini avec l'école. Ce que je fais, je cherche juste un peu quoi faire. Je cherche du travail. Waouh En plus d'être belle, tu es intelligente. <rire> Merci. C'est dans la famille, hein? Oui, la famille des beautés. Hein? Wow! J'aimerais bien qu'on se revoie Très souvent, comme ça, qu'on ait une autre occasion de prendre un pot ensemble, tu vois. Ah, moi, je n'ai pas de problème, vu que je ne travaille pas, donc je n'ai pas de problème. J'espère que la prochaine rencontre, ça sera toujours avec moi, bien évidemment. Oh, bien donc, entendu, chérie. Ah, C'est ta, hein? <rire> hein? ta petite soeur, quand même. Elle a toujours été jalouse. C'est ta petite soeur, quand même. Bien entendu, tu seras là. Et en tout cas, qu'est-ce que vous faites dans la vie Bon, moi, je suis mon propre patron. J'ai ma petite entreprise Ça s'appelle Plein Osas. Je fais dans la distribution des produits alimentaires, du vin, des liqueurs voilà. D'accord, c'est bien. Hum, en fait, si ma soeur est heureuse, moi aussi je suis. C'est un très grand plaisir. Et au plaisir de se revoir tous les deux. D'accord, de à vous. Hum. L'homme c'est sa parole, une femme ne doit pas rester comme ça, une femme doit faire un petit quelque chose, un petit boulot comme je t'avais dit la dernière fois et ça permet aussi de que je me stabilise quoi parce que tu sais je ne fais pas un boulot très stable ça va, ça vient, oh. hein? là j'ai décidé que tu m'avais dit quoi la dernière fois? Hein? cafétéria Restaurant? Non, la cafétéria. La cafétéria! <rire> la cafétéria! Voilà. Je me suis quand même battu. Voilà. Donc. Euh, non, tu penses tout. C'est pour toi. Merci. Merci. beaucoup. Et que. Que si tu utilisais 5000 cet agent, que ça te rapporte 25 minutes. Alléluia! <rire> Amen mon chéri! Après... Hey, Maman Choco! Je vais te tuner. Oui. Tu dois faire bon usage de cet argent. Un homme, c'est la femme. Si tu es bien, moi je suis bien. <rire> Merci. Mon chéri cho -cho. Oui. depuis que mon mari est décédé, c'est comme si j'avais même seulement égaré, Parce que tu es vraiment celui qui fallait pour moi. Même quand je suis en train de cuisiner, c'est ton visage qui vient dans ma tête. Je regarde mon Dieu. C'est quoi? Hé hey, Seigneur, Mama merci Chico. beaucoup. Il m'a fait pour toi et il t'a fait pour moi. <rire> Eh hey, oui! Merci. Merci. Je vais te Eh hey, oui! Merci! À ta santé, maman! Merci beaucoup! Michel, comme tu es en train de dire que je suis méchante, qu'il manque le respect aux gens là! J'espère que le tout, comme on parle, c'est toi qui parles! Et ça, c'est quelque chose qu'on négocie seulement! Ah. Quelque chose qu'on va négocier. C'est ça ou c'est ça? Hein? Oh! oh, oh. Parce que là où moi je suis là, non, moi oh. oh. je suis dehors. Il a pas de tu place. ne peux pas errer alors que notre frère a laissé une grosse maison à doigts Ça ne peut pas se faire. On va même sortir même l'une de ses filles dans une chambre là. Toi tu t'installes. Est-ce et... que tu vas souffrir alors que notre frère avait laissé la maison? C'est impossible. Eh, mais si toi, à quoi respecter les aînés? C'est quoi avec toi? Merde. Ah. Pour ton ne me perds pas le temps, j'ai des choses à faire. Quand toi-même tu sortais la bouche, papa papa papa, papa tu ne savais pas qu'un jour, le loyer allait te rattraper. Il faut souvent faire la politique. Hein? Avec les belles soeurs, c'est la politique. Quand tu sais que tu es en position de faiblesse, hein? tu ne sors pas tes griffes directement.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 Did I come on.